ce que ton système ne... en me renvoie Béatrice c'est le côté je dois être sensé je dois être absolument là quelque part la vie est en train de te prouver que tu peux vivre par toi même mais toi est-ce que tu peux vivre par toi même est-ce que tu acceptes cette invitation ce chemin qui semble se dessiner dans, dans ton expérience de je peux je me sens exister sans être dans un rôle de mère, dans un rôle de euh, femme, ou peu importe le rôle que tu t'octroies, peu importe le rôle que tu crées, c'est à la fois une, euh, une voie d'exploration, mais c'est aussi une prison. C'est-à-dire que, dans ton cas, on te demande d'arrêter, de prendre excuse de, de ces rôles-là pour te cacher. Voilà ce, qui est, euh, voilà ce qui est réellement une cette invitation-là en fait. Ta fille fait ses choix. Toi, tu fais les uns. Tu.. Et quelque part, en fait, sous cet étage-là, il y a une contre-volonté, une non-volonté, une contre une non, une non pardon, d'aller vers toi-même, d'être tendre avec toi-même, de voir euh, que tu n'es plus seulement une mère, mais aussi une femme. Il euh, y a encore quelque chose par, par rapport à ta fille, euh, ou en tout cas, dans ton scénario intérieur comment tu te places par rapport à ta, à ta fille Il euh, y a une question d'avoir raison, comme s'il y avait une forme de rivalité. Maintenant que tu l'as okay, ouais, élevée, maintenant euh, qu'elle est adulte, enfin plus ou moins adulte, je suppose, euh, maintenant qu'elle fait ses propres choix, tu n'as pas le choix que de te retirer comme une, euh, une reine laisserait la place à la princesse. Voilà un peu ce que ça me dit par rapport à par rapport à toi et ta fille, et tu es là à, à la regarder de loin comme si c'était la seule manière pour toi de la protéger. Euh, mais quelque part, il y a une forme de violence que tu t'infliges à toi-même, parce que tu ne veux pas être celle qui prend les devants. Toujours dans cette... Dans, dans cette euh, réponse à ton besoin de te cacher, dans cette réponse à ce besoin de ne, de ne pas être sur le devant de la scène, à ne pas être toi-même, en fait. Si je résume vraiment de manière très, très simple ce que, euh, ce que je perçois de toi maintenant. Euh, pourquoi tu me demandes pourquoi je n'arrive pas à me réconcilier avec ma fille Ce n'est pas une question de est-ce que je me réconcilie avec ma fille C'est une question de est-ce que euh, je me réconcilie avec moi-même, avec mes fautes, avec mes bavures avec ce que j'ai fait de mal, avec ce que j'ai fait de bien. Voilà où est-ce que je pointe mon regard. Voilà où est-ce que cette clarté que je, peut-être je t'apporte, je pense, en tout cas, euh, voilà où est-ce que ce regard se porte. Euh, ta, culp ta culpabilité. Voilà pourquoi tu la regardes de loin comme si tu étais, euh, comme si étais euh, en prison et que tu pouvais parler à ta fille euh, qu'à travers un parloir. Ta prison, elle est là. Ta prison, c'est la culpabilité. Par rapport à peut-être ce que tu as fait, ce que tu as dit, ou peu importe. Et autant tu la chérissais, et tu la chéris comme la prunelle de tes yeux, euh, alors qu'elle était encore en dans un stade de croissance, de développement, de maturation, donc pas encore adulte, donc enfant, adolescent. Autant une fois dans ton système, une fois que la personne, une fois que l'enfant devient adulte, une fois que l'adolescent devient adulte, il y, cette, il y a cette injonction de ne pas avoir. Euh, attends. Il y a cette injonction de ne pas interférer dans sa vie. Et en même temps, ça sous-tend une forme de négation de soi-même. Tu te nies toi-même, en même temps, il y, y, y a une forme de « je voudrais m'intéresser à sa vie, mais je ne peux pas. » Et je n'ai pas l'autorisation de la contacter. Voilà. Et, et surtout, la culpabilité, ça c'est le point central dans, ta, dans la manière dont, dont tu fonctionnes et ce que tu te caches par rapport à cette situation que tu me décris dans ce mail-là. Il y, a cette, il y a cette question de culpabilité et c'est sur ce point-là que j'ai envie, envie de me focaliser ce soir sur toi parce que je sens que ça résonne vraiment avec nous tous. Et quand je disais au départ que ça allait être dense, que ce soir c'était dense, que c'était bien prenant comme un film qui nous fait peur ou comme, comme un film qui nous, qui nous provoque des émotions ou comme une histoire d'amour qui refait surface dans nos vies et qui nous, qui nous retourne les tripes, euh, je pense que euh, ce webinaire, le webinaire de ce soir va être à cette image-là. Donc la culpabilité pour toi et pour le groupe, qu'est-ce que ça signifie C'est une porte de sortie de soi-même. La culpabilité, c'est le meilleur, c'est la meilleure manière, ou en tout cas une des stratégies pour te sortir de toi-même, pour euh, esquiver ce que tu as fait de bien dans ta vie. Et là, je te parle pas forcément par rapport à ta fille uniquement. Je te parle par rapport... C'est quelque chose d'un peu plus global, mais qui sous-tend l'expérience que tu me présentes et qui sous-tend aussi l'expérience de tout le monde. C'est une manière de ne pas voir qu'on a fait du bien dans notre vie, que l'on fait du bien, que l'on n'est On pas, un... pas un caca. On n'est pas quelque chose de purement négatif. L'être humain est un, un... un organisme stable, avec une, en tout cas, un équilibre parfait entre positif et négatif, entre blanc et noir, entre conscient et inconscient. Et ça, c'est un jeu que l'on ne peut pas encore, on, on ne peut pas encore se, se, comment je peux le dire, on ne peut pas encore se départir. Voilà, parce que y a, on, a, on, on est vraiment là pour jouer le méchant et le gentil à la fois. A-t-on quelque chose à se reprocher Est-ce qu'on a fait du mal à l'autre Ça, ce on va dire que, j'ai envie de dire, l'information qui est ressort, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre problème. Ce qui compte, c'est notre propre regard. Ce qui compte pour toi, Béatrice, et pour tout le monde, c'est notre propre regard sur soi-même. Est-ce qu'on est à l'aise dans ces baskets euh, lorsqu'on fait volte-face sur nos actes passés, sur ce qu'on a dit il y a cinq minutes à sa femme, à son frère, à sa coloc, et qu'on se dit, ok, j'aurais... Je lui ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai acté de cette manière-là, parce qu'en fait, j'avais peur, parce qu'en fait, je n'étais pas à l'aise, parce qu'en fait, j'ai voulu être le plus fort ou la plus forte. Voilà à peu près ce que ça... ce que, ce que ça dit ce soir pour, euh, par rapport à la culpabilité. Et la culpabilité, ça s'embrasse. La culpabilité, c'est un pote que tu aurais laissé de côté pendant des années, mais qui serait encore là à taper à la porte. Et l'important maintenant, c'est est-ce que tu vas voir où se place dans ta vie ta culpabilité, Béatrice Où est-elle Quelle forme prend-elle De quelle manière, toi, tu incarnes cette vibration nommée culpabilité et au fond, c'est un duo magnifique entre, culpabilité, euh, entre la culpabilité, ce qu'on nomme culpabilité, et ce qu'on nomme amour de soi. Parce qu'au fond, si je veux voir en profondeur dans, dans ce que me dit le groupe de ce soir, et dans ce que je me dis à moi-même aussi, parce que je fais partie du groupe, c'est au fond, qu'est-ce que c'est que la culpabilité c'est un hermétisme l'amour de soi pour donner une image si l'amour de soi c'est un océan si l'amour de soi c'est plutôt l'air que l'on respire à chaque seconde que l'on inspire, que l'on expire la culpabilité serait un enfant de, de 5 ans qui voudrait retenir sa respiration pour être coupé de l'air voilà ce que c'est la culpabilité et le petit garçon, il va pas tenir longtemps. Il fait ça par caprice. Il fait ça parce qu'il a été blessé. Mais il ne peut pas se départir. Il ne peut pas vivre sans air. Donc, il y a forcément des zones où tu t'aimes vraiment. Et ça, tu te le caches, Béatrice. Pour revenir à toi de manière spécifique. Tu te caches cet amour que tu te portes, que peut-être on ne t'a pas porté suffisamment de quelque manière que ce soit. Et il y a une espèce de, de symétrie, donc de reproduction de ce schéma-là, entre l'amour qu'on ne t'a pas porté, donc que tu ne vois pas que tu as euh, pour toi-même, et cette distance que tu mets ou qu'il y a, de toute façon, soit ça vient de toi, soit ça vient de ta fille, ou soit ça, ça vient des deux. Mais en tout cas, il y a une distance, et une sorte de non-amour porté, et donc une séparation de mise entre toi et ta fille. Et bizarrement, malgré tout ce que je viens de te dire, tu resteras sa mère. Tu restes sa mère. Tu restes un être humain avec X années d'avance, X années d'expérience en plus par rapport à elle. Où est-ce que tu t'interdis de jouer ton rôle de parent éclairé Parce que derrière ce que je t'ai dit, il y a une blessure. Derrière ce que je t'ai dit, il y a une sorte de plaie ouverte qui te dit que non, tu n'as pas le droit de t'accorder ce bonheur-là.